Bonjour à vous qui croyez à l'avenir, aujourd'hui je voulais voir l'affaire Delphine Jubilard et Cédric Jubilard. En fait, j'avais fait une vidéo dessus, je pense que les choses ont évolué. Alors pas du côté de la police apparemment, enfin, on m'a posé la question. Donc si Delphine était encore vivante selon moi, parce que la dernière fois moi je la voyais encore vivante, et si elle, était, euh, si elle était revenue en France ou si elle était ailleurs, en dehors de la France. Donc... Et effectivement, c'est bientôt la, le procès de, de Cédric, donc ça peut être intéressant. Cédric qui vient de passer je ne sais pas combien de temps en prison alors qu'il n'y a aucune une preuve. Alors d'accord, vous êtes tous d'accord qu'il qu l'a tué, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de preuve. À partir du moment où quelqu'un n'a pas de preuve, il n'a pas à être en prison. Peu importe ce qu'on peut penser, même s'il est bizarre dans sa façon d'être. Clairement, il y a eu quelque chose qui ne va pas. Évidemment qu'il y a quelque chose qui ne qu va, va pas, sinon elle sera encore là, Delphine. Mais il n'y a pas de preuve. Alors c'est bizarre qu'il soit autant, en prison, euh, autant de temps en prison. Que les vos avocats aient demandé autant de fois à le libérer et qu'il ne soit toujours pas libre en attendant la, le procès. Et c'est aussi bizarre qu'on n'ait pas retrouvé Delphine. Donc, quand même, cette affaire, elle reste très, très mystérieuse. Alors, Delphine, moi, j'aimerais bien savoir si Delphine est encore vivante. Ce n'est pas évident comme question. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas évident. Parce que quand on est dans la médiumnité ou dans la voyance. Euh Quelqu'un qui est mort ou vivant, il n'y a pas tellement de différence en fin de compte. C'est juste une question de corps physique. L'énergie est là où s'en va, mais ça reste de l'énergie. L'énergie, elle vit. Elle retourne à l'énergie, elle vit, elle renaît, elle, elle bouge. Donc c'est vrai que ce n'est pas si évident comme question. Maintenant, est-ce que Delphine est encore vivante en ce moment Est-ce que Delphine Jubilard est encore vivante Moi, on me dit qu'elle cherche des solutions. Elle cherche des solutions. Pour commencer quelque chose de nouveau... Pour éclaircir sa situation. Hmm. Pour couper. Et j'ai des difficultés qui ressortent. Donc après, j'ai vraiment ce côté un petit peu désertique, néant, énergie. Ok, qu'est-ce qu'elle cherche comme solution Est-ce que Delphine est encore dans un corps physique. On parle quand même de traitement, on me dit quand même, on parle quand même de traitement. Et on me dit quand même qu'elle est dans son corps physique. Alors on me dit qu'elle ne va pas bien, on parle d'un traitement, mais elle est encore dans son corps physique. Qu'elle a envie, elle a envie de voir ses enfants, et d'aller voir la loi. D'accord C'est les cartes qui viennent de me sortir telle que je vous le fais. En fait, je vous fais la voyance telle que je le fais en général. Hein. Tac, tac, je sors des cartes. Mais effectivement, euh, d'après ce que je comprends, elle aimerait régler ça. Elle est encore dans son corps, dans son corps physique. La réponse a été très claire. Elle ne va pas bien, évidemment, la situation est compliquée pour elle. Mais euh, l'autre question, c'est est-ce qu'elle est en France du coup Est-ce que Delphine est en France Est-ce que Delphine est en France Est-ce que, est est que Delphine est en France en ce moment hmm. Elle en a envie en tout cas. Elle a envie de travailler. Elle a envie de retourner dans, son, dans sa vie normale. Elle a un blocage. Elle a un blocage. Euh... Et je la vois se renfermer complètement, mais je la vois en France. Pour moi, elle est bloquée en France. Elle est bloquée en France. C'est ce que je, je l'ai compris. Parce que Fran Femme est encore en France. On dit, parle de ses enfants. Qu'elle cherche un équilibre. La science, ça me paraît évident, parce l'infirmière et j'ai une bénédiction. Pour moi, elle est encore en France, et elle cherche un équilibre, et elle n'est pas si loin de ses enfants que ça, Mais on l'aurait retrouvée. Est-ce que ses enfants, à Delphine, sont en contact avec elle Est-ce qu'un de ses enfants, ou ses enfants, est encore en contact avec Delphine Est-ce que Delphine a des contacts réguliers, ou de temps en temps, avec ses enfants elle ouvre des opportunités donc, pour avoir des contacts avec ses enfants. On reste concentré sur la question. D'accord? Elle ouvre des opportunités pour avoir des contacts avec eux. Mais elle tourne la page. Elle tourne la page et j'ai sa fille qui, est, qui fait beaucoup d'efforts et qui est en retrait. Ou sa sœur. Sa soeur qui fait beaucoup d'efforts et qui est en retrait. Donc elle a essayé d'être en contact avec ses enfants, mais elle a tourné la page. Parce que les enfants de Delphine ont des contacts, des, vont avoir des nouvelles directes de Delphine entre maintenant et fin septembre 2022. Elle va vouloir éclaircir la situation Delphine. Je vois une réorganisation dans sa vie. Euh, J'ai vraiment un blocage. Hein. Et vois partir et loin. Donc la réponse a été claire. Elle ne donnera pas de nouvelles à ses enfants. Ce mois aussi en tout cas, elle ne donne pas de nouvelles à ses enfants et vois partir loin. Et est-ce que Cédric, du coup, va continuer à aller en prison Est-ce que Cédric va aller en. Enfin, il est déjà en prison, mais est-ce que Cédric va rester en prison D'après la loi, qui va être assez claire là-dessus. Moi, pour moi, la bénédiction, mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Je pense qu'il va rester en prison. Est-ce que Cédric continue à rester en prison entre maintenant et fin d'année 2022 déjà, apparemment il y a un message qui fait qu'il va se déplacer pour évoluer et atteindre ses objectifs. Ce n'est pas sûr qu'il reste en prison. Hein On la pose autrement. Est-ce que, est que, est que Cédric va retourner en prison après la procédure Est-ce que Cédric va retourner en prison après la procédure je le vois super énervé, donc apparemment, après la procédure, il ne sera pas content. Et il va mettre beaucoup d'énergie dans la famille. En fait, il a l'énergie de la famille sur lui. Il a un stress et il a des doutes. Donc, il retourne. Pour moi, il reste en prison cette année, hein, même après la procédure. Peut-être qu'il change de prison, parce que j'ai un déplacement, donc il change de prison, mais il reste en prison. Est-ce que Cédric va être gracié Est-ce qu'on va avoir la preuve que Cédric est innocent Est-ce qu'on va avoir la preuve que Cédric est innocent Le côté sage et raisonnable qui ressort. Ça, ça veut dire qu'il y aura un document de quelqu'un qui est indépendant apparemment pour le protéger. Donc on va avoir un document, une preuve comme quoi il est innocent. Maintenant, est-ce que réellement Cédric a tué Delphine Ce qui est bizarre, parce que moi, pour moi, elle est toujours vivante. Mais bon, est-ce que Cédric a tué Delphine Puisqu'apparemment, vous pensez tous qu'il qu l'a tué. Est-ce que Cédric a tué Delphine Il a cherché un équilibre. Et il a voulu éclaircir la situation, d'accord Il a fait quelque chose, clairement, qui n'était pas bon, on le sait il, était pas, il est bizarre, donc il a fait quelque chose. D'accord Il n'est pas, pas, pas tout clair. Il y a eu des difficultés suite à ça. D'accord. Qu'est-ce qu que Cédric a fait à Delphine Qu'est-ce qui s'est passé le soir où Delphine a disparu Apparemment, Delphine, elle a hésité, mais elle a tourné le dos. Elle a hésité, mais elle a tourné le dos. Et est-ce que Delphine a quitté la maison par choix Est-ce que Delphine est partie de chez elle par choix J'ai l'histoire de la loi qui ressort. J'ai une erreur qui a eu une erreur. Il y avait un vrai problème avec une femme. Il y a eu un problème avec une femme. Et elle est retournée par choix. Elle est repartie par choix. Pour moi, elle a eu un problème et pas, c'était pas avec Cédric, c'était avec une femme. Mais bon, n'empêche que je continue à penser qu'elle n'est pas morte. Je continue à penser qu'elle est... Alors, bizarrement, en ce moment, elle, est... elle hésite à éclaircir la situation. Est-ce que Delphine a des contacts directs avec sa famille de temps en temps ou depuis un mois Est-ce que depuis un mois ou deux mois, Delphine a des contacts directs avec sa famille Euh, Choisi d'ouvrir des opportunités. <rire> » Un truc, c'est que j'ai le message qui ressort. J'ai le message qui ressort. Et elle cherche des solutions pour tourner la page. Donc, pour vraiment passer à autre chose, tourner la page. Maintenant, j'ai un mensonge. J'ai toujours le mensonge qui ressort. Elle a des doutes sur un mensonge, d'ailleurs. Est-ce que Delphine va quitter la France entre maintenant et fin d'année 2022 Hmm. La réponse, elle m'a l'air très claire. Est-ce qu'elle va quitter la France, comme maintenant, et fin 2022 Pour moi, c'est clair, elle quitte la France. Donc, je pense qu'il y a eu un retour en France et qu'elle va repartir. C'est marrant, c'est comme l'histoire de Xavier. Hein, c'est des gens qui sont absolument... Euh, bon, c'est pas comme l'histoire de Xavier, parce que Xavier Dupont, de Ligonnès c'est complètement psychopathe, hein, que ce soit Claire. <rire> Delphine, c'est encore complètement une autre histoire. Mais n'empêche qu'on n'arrive pas à les retrouver. C'est des gens qu'on n'arrive pas à retrouver. Alors... On va quand même poser la question, au cas où je me tromperais, est-ce qu'on va trouver le corps de Delphine Est-ce qu'on va retrouver le corps de Delphine entre maintenant et fin d'année 2022 On va tenter en tout cas de chercher, ça c'est sûr. Chercher des solutions, c'est-à-dire qu'on va continuer à chercher pour trouver un équilibre, qu'il y a des changements. Moi, je ne pense pas qu'on retrouve. Franchement, je ne pense pas qu'on retrouve. Est-ce que les enfants de Delphine vont avoir des nouvelles directes de Delphine entre maintenant et fin d'année 2022 Elle, ne va pas bien. Les enfants ne vont pas bien. Apparemment, ils ont un choix à faire. Ils se sentent très seuls, donc il y a vraiment le manque, évidemment. J'ai un mensonge du côté des enfants. Je vois quelqu'un qui est loin, ou qui sera loin, parce qu'on est entre maintenant et fin d'année 2022, et on a bien vu qu'à qu'Arandonnière repart. Les enfants savent quelque chose hein. et juste cherchent un équilibre. Donc pas de nouvelles d'elle, qui est loin et ils se sentent très seuls. Donc il y a vraiment un manque de leur mère. C'est pas besoin d'être voyante pour le savoir, désolée. Ça me sort en fonction de ce que je dis, en fonction de ce que je vois en voyance. Donc c'est pas forcément toujours cohérent parce que c'est logique, effectivement, c'est pas cohérent. C'est logique, il y a un manque, c'est leur mère, d'accord. Mais bon, il y a réellement un manque. Mais pour moi, les enfants, ils savent quelque chose et... On peut demander ce qu'ils ressentent vis-à-vis -vis de leur mère. Hein, que ressentent les enfants de Delphine Villard vis-à-vis -vis de Delphine. On parle de matériel. Ils tournent le dos. Ils tournent le dos comme si ils se sentaient abandonnés. Ils bloquent. Et on parle encore du fait qu'elle soit partie loin. Donc les enfants tournent le dos et euh, c'est sûr qu'ils peuvent lui en vouloir si elle est encore vivante, comme je pense. Il y aurait de quoi aurait et qu'ils le savent, il y aurait de quoi lui en vouloir, parce que c'est quand même leur mère. Enfin voilà, donc toujours pareil pour moi, il y a toujours cette femme qui est partie, qui s'est enfuie par choix, qui a eu des problèmes avec une femme le soir de sa disparition. Euh, je ne dis pas que ça s'est bien passé, je ne dis pas qu'elle a choisi et qu'elle est partie tranquillement euh, dans sa voiture, euh, enfin je veux dire, aucun rapport, évidemment, ça a été après un drame, c'est sûr, mais n'empêche qu'elle a réussi à s'enfuir. Et c'est vrai que... Euh, Apparemment, les enfants doivent le savoir et son entourage, il y en a qui doivent le savoir aussi. Voilà, j'ai dit ce que je pensais, j'ai dit ce que je voyais en voyance. Ce n'est pas du tout personnel, ça n'a rien à voir avec ce que je pense ou ce que je pense pas, d'accord J'ai juste fait une voyance avec un tirage de cartes, parce que je sens que je vais me faire encore finguer, parce que je ne colle pas à ce que tout le monde dit, alors ça évidemment. Je suis désolée, la voyance n'est pas un travail de groupe. On doit dire, surtout pas d'ailleurs un travail de groupe, parce que dès qu'on fait, en fait un travail de groupe, on se fait influencer par le groupe. Donc le principe de la voyance, de, ce serait éventuellement de ne rien dire l'un à l'autre, et de que chacun pense quelque chose et après faire peut-être une conclusion. Mais certainement pas de se laisser influencer parce que les autres pensent. Moi je vous dis ce que j'ai vu, je vous dis ce que j'ai vu en cartes, je vous dis ce que je ressens, et j'espère surtout que ça va aider. Surtout que ça va aider. Voilà. Et surtout parce que, parce que je vois pas pourquoi un homme innocent, même s'il s'est passé quelque chose... Mais si elle n'est pas décédée, un homme innocent est en prison alors qu'il n'y a euh, pas réellement de, de preuves claires et nettes qu'il a tué quelqu'un, ce homme-là. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, que des bonnes choses, une très belle semaine, pleine de bonheur et de spirituel, et à très très très bientôt.